Allez, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de ces produits-là de chez, de chez Revelle, qui sont en fait des maquettes, qui ont l'avantage d'être des Easy Build. Donc vous allez voir que c'est extrêmement simple à monter, on voit qu'il y a très très peu de pièces en fait. Ça se trouve sur Amazon, je vous mettrai les liens sous la vidéo si vous voulez les commander. Et donc l'avantage en tout cas de ces LA, mais on y reviendra sur plusieurs vidéos avec d'autres produits, c'est que ben, ils sont euh, parfaitement à l'échelle de euh, Star Wars Légion. Donc l'échelle en question euh, c'est du 1.48, donc c'est euh, sensiblement en fait la même échelle euh, que euh, Star Wars Légion, hein, comme je vous disais. Alors là j'ai extrait en fait un pilote. Donc vous voyez ça c'est le pilote d'un autre LA que j'ai déjà monté. Et lorsque l'on compare avec, avec Krenik, bon, ben, on se rend compte que voilà, le visage est de la même taille, que le buste est sensiblement de la même taille. Bon alors en l'occurrence pour le pilote les jambes sont très longues, mais si le pilote était, était levé, en fait était debout, il aurait des jambes incroyablement trop longues en l'occurrence. De ce côté-là, il y a une erreur de taille. Mais quand on compare en fait à la fois le buste et le, et le visage, on se rend compte qu'on est vraiment sur les mêmes échelles que le jeu. Donc c'est super intéressant parce que euh, c'est des maquettes qui vous permettent de faire de très très très beaux décors euh, de parties et euh, ce à moindre coût. Alors on va le monter ensemble et puis je vais vous montrer également deux trois méthodes de peinture. 2-3 méthodes de peinture assez simples pour pouvoir obtenir un résultat comme celui-ci, voilà là on est sur la version bleue il y a une version rouge et une version bleue et donc ben, vous voyez qu'avec quelques méthodes vraiment vraiment simples hein, de la vie et, et on, vous allez voir en essuie après on obtient un vaisseau qui tout de suite a, a une gueule qui, qui envoie et sur la table, ben, c'est vraiment sympa poser vos, vos, vos figurines à côté et, euh, et voilà ça euh, ça a du rendu on a vraiment un vaisseau qui est à la euh, taille euh, exacte euh, des parties c'est un vaisseau que vous avez déjà vu un hein, sur de nombreuses tables notamment euh, sur les tables de star wars légion france euh, le rouge en tout cas et euh, bah, je vous propose dans une petite série comme ça de voir toutes les maquettes et puis de voir les erreurs à ne pas commettre puisque on verra à la fin de cette vidéo que, par exemple, bah, le Jedi euh, Starfighter, il n'est pas du tout euh, à l'échelle. Il est beaucoup trop petit. Allez, je vous propose qu'on ouvre et qu'on regarde ensemble le contenu. Alors, ça se sort quand même un peu tout seul. Hop des systèmes de compartiment bon il y a le bouquin évidemment pour monter on y reviendra voilà donc il faut savoir que c'est prépeint hein donc euh, en fait il n'y a quasiment rien à faire pour la peinture tout est déjà euh, tout est déjà fait donc là on a le corps okay. ici on va retrouver le module alors le module euh, ça peut être intéressant de le peindre moi je l'avais pas fait sur, euh, sur le bleu il faut savoir que c'est euh, du clip en fait donc, euh, si vous pouvez monter euh, le vaisseau et puis ensuite le décliper euh, a posteriori. Et puis vous avez un système de piles, hop, comme ça, vous pouvez enlever et puis ça vous, va vous faire euh, briller, les, briller les réacteurs. Alors on, on, on verra ça à la fin. Allez, on va le monter ensemble. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Ah, tiens, je découvre que sur le, le LA euh, rouge, le perso est peint. <rire> c'est vache pour ceux du bleu. Alors, c'est du clip. Hein Donc, c'est euh, super facile à monter. On va euh, commencer avec euh, la verrière, euh, juste ici. On va venir clipper là-dessous. Voilà. Voilà. Après, on va venir mettre les systèmes de réacteurs de chaque côté. On vient poser le corps ici. Tout se pose facilement, idéalement, automatiquement, si vous devez forcer, c'est que vous êtes planté. Donc, à aucun moment vous ne forcez. C'est vraiment du clip. Après, on vient là, on ajuste les réacteurs et on pousse. Vous en avez pour 5 euh, minutes à monter le vaisseau. Hop là voilà, le vaisseau est terminé. Alors ah, bien sûr là il est brut de déco. Alors je trouve que brut de déco euh, ben, il a quand même déjà euh, bien de la gueule. Franchement, euh, on pourrait s'arrêter là. Mais euh, je vais vous donner quelques astuces pour obtenir ce résultat-là sur votre sur votre LA. J'ai l'impression quand même que c'est plus sympa d'avoir un LA dans cet état-là qu'un LA. Euh, tout neuf comme ça tout propre après ça se vaut hein. mais on pourrait on pourrait effectivement s'arrêter s'arrêter là avec vos, vos super réacteurs qui, qui bouge voilà et puis derrière en dessous les trains d'atterrissage qui se replient belle pièce allez on va passer au conseil peinture alors pour obtenir euh, cet effet-là, euh, euh, vieilli, sur euh, le vaisseau, il va falloir me faire confiance <rire> et pas avoir peur. Okay On va prendre euh, son, euh, son LA. n'inquiétez inquiétez pas si ça brille un petit peu, j'ai mis une feuille, euh, une feuille euh, plastique. C'est pour euh, protéger mon, mon fond vert. Mais bon, pour l'instant, je pense que je ai pas besoin. Je vais l'enlever. Parce que je suis sur un fond vert. Donc on va prendre son LA. Au niveau du matériel, vous avez besoin euh, d'un shad. Alors vous pouvez utiliser soit celui de Prince Auguste, soit celui de Citadel. Celui de Citadel étant beaucoup plus couvrant que celui de Prince Auguste, de Valero. J'en ai acheté deux, j'arrive à rien en faire en fait de celui de Valero tellement il n'est pas couvrant. En fait, le, la pigmentation, elle, se, elle retombe hyper vite. Vous allez avoir besoin bah, d'un pinceau pour déposer votre château. Vous allez besoin, avoir besoin d'un diluant. Ça, c'est un diluant pour, euh, pour les, les airbrush, en fait. Très simplement. D'un torchon Et éventuellement, pour des petites retouches, d'un coton-tige. Et la première étape, c'est de remuer son shade comme il faut c'est d'aller en chercher mais comme un port euh, dedans et de recouvrir on va faire que le dessus ouais, on va faire que le dessus pour cette présentation mais c'est de recouvrir un maximum votre vaisseau alors ce qui se passe c'est que euh, là il n'a pas été euh, pré peint Vous allez chercher les interstices sans forcément euh, vous poser la question de ce que vous faites à côté ne vous inquiétez pas ça va bien le faire donc vous voyez là ce qu'on va faire c'est combler en fait toutes les interstices du vaisseau n'oubliez pas que si vous peignez perpendiculaire ça se fixe mieux que si vous peignez dans le, dans le mouvement Voilà, vous avez intégralement recouvert votre vaisseau avec du shad. La deuxième étape, elle est plutôt simple. Vous laissez sécher. Si vous n'avez pas envie d'attendre trop longtemps, eh ben, vous prenez euh, un sèche-cheveux et vous balancez du sèche-cheveux dessus. Donc comme moi, je suis un gros impatient de merde, ben, euh, je suis allé passer un coup de sèche-cheveux. Donc, euh, ben, concrètement, là, le vaisseau, il est, euh, il est foutu, hein. On est d'accord. <rire> Mais non Hop Un petit coup de diluant, vous me voyez venir J'imagine que vous me voyez venir. On va se débarrasser de ce qui accroche. Hop Allez, on retire les... les trucs du vaisseau, les canons qui pourraient accrocher. Vous mettez du diluant sur votre torchon et puis ben là vous voyez venir vous pressez un petit peu mais pas trop et là c'est magique vous avez votre vaisseau qui reprend une activité normale Alors vous pouvez en laisser un peu, en vous disant, euh, en vous disant, ça fera du caca. Mais normalement, le caca, on le fait, euh, on le fait. Vous euh, voyez cette partie-là, je vais la laisser. Elle est belle, elle est belle, elle est bien, elle est bien coulée. Je vais la laisser. Par contre, là devant, c'est pas beau. Je rattraperai. Donc là, vous voyez, vous avez un vaisseau où toutes les interstices, finalement, ont été euh, ont été comblés. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peaufiner euh, avec le coton-tige. Genre, vous voyez, par ici, j'ai pas pu aller euh, là où il fallait. Je vais venir chercher avec le coton-tige, parce que je ferai mon pit autrement que comme ça. Chercher les pièces qui sont là au milieu. L'idée en fait de cette démarche, c'est pas de vieillir la coque, c'est juste de venir combler les interstices en fait. On vieillira la coque autrement. Voilà. Ici, c'est pas net. Je vais chercher ici aussi. Voilà. Celle-là, je la laisse parce que je la trouve. Euh, cette partie-là, je la laisse. Je la trouve pas mal. aussi voilà donc ensuite ce que vous avez c'est des endroits où eh ben euh, c'est pas bien euh, c'est pas bien comblé donc là vous venez faire du sélectif donc vous reprenez euh, votre pinceau vous reprenez votre chad Et puis là, vous avez tout à fait la possibilité de faire du sélectif. C'est-à-dire que vous venez déposer le shad là où vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous essuyez avec le doigt comme ça. Et euh, l'avantage, c'est qu'en essuyant avec le doigt, au pire, vous allez laisser une petite trace. Ça fera une petite trace de vie qui ne sera pas aussi conséquente que si on l'avait fait la première fois. Mais ça, c'est si vous avez décidé euh, de chipoter. Oui, tac, voilà. Là, là, c'est pas cool parce que là, vous avez des interstices qui s'arrêtent. Euh, il faut pas, quoi. Hein, pour que ce soit... Si une interstice est comblée, il faut qu'elle le soit jusqu'au bout. Là, par exemple, j'ai tous les réacteurs qui sont faits sauf le dernier toutes les évacuations d'air qui sont faites sauf la dernière alors là, par contre j'hésite pas à bien charger je vais aller en chercher du vrai voilà bien euh, bien charger ces zones là voilà ça me permet d'avoir une deuxième lecture de ma pièce en plus de me rendre compte que ici c'est pas très propre voilà pique ici j'ai un peu raté aussi voilà donc bien évidemment euh, vous faites ça recto et puis verso hein. et ça c'est je l'ai pas fait tout de suite parce que je trouve que c'est un bon moyen de vous montrer voilà à quoi ressemble la pièce si on ne le fait pas. Et voilà à quoi elle ressemble quand on le fait. Donc je pense que ça vaut largement le coup d'être fait. Vous pouvez le faire ensuite sur les canons. Avec exactement le même principe. Vous mettez du shad et ensuite vous frottez pour faire sécher. Au niveau des réacteurs, euh, là, je l'ai fait aussi, je me suis permis de passer un petit peu d'argenté sur, euh, sur les tuyères qui sont là, sur les parties qui sont là. Je n'ai pas fini, hein, je vais encore passer un petit peu de, un petit peu de chat pour, euh, pour salir tout ça. Euh, ici, là aussi, il y a deux, trois choses à faire. C'est la fameuse pièce euh, qui a été changée et qui n'est pas de euh, la bonne couleur. Vous voyez, là, j'ai mis des pièces qui ne euh, sont pas de la bonne couleur, en fait, changer des pièces. Ça, ça se fait pas mal dans Star Wars, donc n'hésitez pas, pas à le faire. Faites attention au moment où vous posez le chat de ne pas le poser ici, là, dans cette partie-là, parce qu'en fait, ça, c'est le micro, enfin, ce pas le micro, c'est la bafle de votre, son, de votre son de vaisseau. Donc, vous risquez de la foutre en l'air. Après, tout simplement, sur l'avant du vaisseau, vous faites un petit brossage dans ce sens-là. Et puis, enfin, les explosions qui sont ici, c'est plutôt simple à faire. Vous euh, prenez un pinceau, que vous émouffetez comme ça un petit peu. Vous mettez euh, de l'argent dessus, de l'argenté. Et puis vous venez en fait donner un coup très sec comme ça. Tac, tac, tac. Ça vous fait des impacts. Et ensuite, vous le refaites par-dessus avec du noir. Les chances pour que vous tapiez pile-poil au même endroit euh, sont faibles. Et du coup, ça donne un effet vraiment excellent. Vous remettez du noir à la place, vous faites tac. Tac, tac. Voyez mon, voyez mon pinceau, il s'ouvre au moment où je le pose. Et en fait, en, en le faisant, il fait, euh, il fait ce genre, euh, genre d'impact. Bon, je pourrais le faire là, mais bon, entre le faire avec ou sans peinture, c'est exactement le même effet. Et puis ben voilà, vous avez fini, euh, vous avez fini votre, votre LA pour votre table. Alors bien évidemment, hein, ce qu'il faut faire et que moi je n'ai pas encore fait, c'est peindre l'intérieur. Mais pour ça, si vous l'avez, si vous avez été impatient. Eh ben vous pouvez, vous l'avez vu, démonter le vaisseau et puis, euh, et puis repartir sur, sur cette zone-là. Vous pouvez euh, ajouter euh, votre pilote ou pas, ça c'est à, à, vous, à vous de voir, mais euh, je pense que quand on en est à ce stade-là, vous n'oubliez pas de faire vos trains d'atterrissage avec un petit peu d'argenté et puis un petit coup de, de, la, de la vie noire. Et puis voilà, vous avez votre, votre figurine de table, enfin votre, votre décor de table qui, qui est terminé. Vous n'avez plus qu'à vous construire une belle base, pour poser tout ça, et euh, bah, on peut imaginer un scénario avec des rebelles, mais euh, ces vaisseaux, ils vont pour tout. Hein, euh, si vous faites euh, euh, un scénario avec l'Empire, on peut dire que c'est des vaisseaux qui ont été capturés, euh, qui ont été saisis par, euh, par l'Empire. Ce que vous pouvez également faire, c'est euh, rabattre un train d'atterrissage, incliner le vaisseau comme ça, et puis euh, dire que ce vaisseau-là s'est craché euh, comme ça, en fait, il, il, est, il est posé il est posé incliné, vous pouvez, vous pouvez le, le mettre en, en craché comme ça. Voilà, c'est tout pour cette présentation des LA de Revel. Je vous ai montré comment, euh, comment le monter en, en, en 5 minutes chrono, comment le, le salir un minimum en, en beaucoup moins de temps que ça. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur, ça marche très très bien. Juste un petit retour parce que j'ai euh, des gens qui, euh, qui me l'ont conseillé euh, J'ai également acheté euh, le Starfighter, mais alors il s'avère que le Starfighter est vraiment trop petit, c'est du 1,58, je pensais que ça porterait pas préjudice, mais euh, il va vraiment être minuscule. Quoi. Pour le coup, euh, le pilote qui est à l'intérieur, en l'occurrence là c'est Obi-Wan, il est deux fois plus petit, vraiment, hein, deux fois plus petit que, euh, que le perso du L.A. Donc le vaisseau est deux fois plus petit, déjà que le Starfighter là en question est, est assez petit. Mais là, ça fait vraiment ridicule. Il fait à peine la taille d'une moto jet. Quoi. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Bien entendu, je vais le monter. Euh, je, vous ferai deux, trois, je vous montrerai 2-3 images sur les réseaux sociaux pour vous montrer ce que ça fait euh, sur une table. Euh, si je vois que ce n'est pas intégrable, ce que je ferai peut-être, c'est que je l'exploserai et euh, j'en ferai, ferai un vaisseau craché euh, sur, un, sur un décor, décor craché avec du plâtre et des choses comme ça. Voilà, on y reviendra ou pas. Les prochaines vidéos sur ce sujet, elles seront sur le T-47 euh, de Revelle, que je vais également vous présenter, qui est en l'occurrence celui, euh, celui qui a été acheté par, euh, par FFG pour, euh, pour vous vendre le vrai T-47, à part qu'il est, lui, à quelque chose comme 6 euros, je crois. Il a acheté 6 euros, moi le mien. Donc là, c'est pareil, je vais... il a la même échelle, il est à la bonne échelle. Je vais en faire un, un décor de table. Et puis, j'ai également euh, commandé euh, un quadripode impérial qui est en échelle 1,50. Donc, c'est légèrement en dessous de la réalité de, de, de Star Wars Légion. Mais on va voir si c'est quand même intégrable ou pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons coups de peinture. Parce qu'il n'y a que ça pour avoir une belle table bien immersive. A très bientôt. Ciao.